Nous vivons l'année la plus chaude. L'urgence climatique est réelle, elle se vit tous les jours. Elle impacte, elle frappe déjà les populations les plus fragiles. Le temps des conférences, des débats, c'est terminé. L'urgence du constat, nous devons y répondre avec l'urgence de l'action. L'urgence de l'action, c'est que ce Parlement européen déclare l'état d'urgence climatique pour pousser la Commission européenne à réduire de 60% minimum nos émissions de CO2 d'ici 2030. Que le secteur maritime, que le secteur de l'aviation, à travers par exemple une taxe kérosène, participe enfin à cette transition. De montrer que la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi, c'est la bataille du bien-être, c'est la bataille de notre bien commun. Tout cela ne pourra se faire que si nous avons les citoyens avec nous et de montrer à cette jeunesse qui est dans la rue cette jeunesse qui nous regarde, qui nous attend. Nous devons lui, lui montrer que nous avons enfin compris le message et que nous avons le courage politique de dire correctement « Nous allons faire vite, fort et bien ».